La délégation qui reçoit Eva Jolie a réservé le restaurant Numéro pour qu'il dîne là durant son séjour. Donc il y a une candidate aux élections présidentielles. C'est Mayotte qui arrive vers 13h pour une visite de 24h. On a rarement vu les politiciens métropolitains rester séjourner à Mayotte. Alors dites-nous aujourd'hui, c'est apparemment une date importante pour les Verts à Mayotte. Une date importante pour les écologistes à Mayotte. Avec l'effort que nous allons déployer, les Maoris vont être sensibilisés à voter écologiste, à voter pour les humanistes, à voter pour les progressistes. Les Maoris doivent absolument. Promouvoir le développement de Mayotte, mais promouvoir le développement de Mayotte doit aussi aller de pair avec la protection de la Bonne Alors, je crois avoir compris que vous avez rencontré l'interseignataire de la de à Mayotte. Oui. Mais écoutez, je vais d'abord les écouter et ensuite, c'est vrai qu'il y a une difficulté insurmontable entre le fait d'avoir des rémunérations plus basses qu'ailleurs et les des aliments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 qui a été fixé pour leur séjour sur l'île. Comprendre le mouvement social du 27 septembre, c'est déjà identifier les deux mondes. Le premier pôle étant le monde symbolique et politique, l'autre monde étant caractérisé par le monde économique et un monde réel. Entre ces deux mondes se constitue une espèce de bouffe, parce que ces deux mondes se méconnaissent jusqu'au moment où ceux-ci vont s'affronter, puisque la première revendication constitue la quête de l'égalité sociale. Si vous voulez, la cherté de la vie, comme la première expression de cette revendication. Dans ça, nous avons constaté aussi la connivence ou la complicité entre les services de l'État et les entreprises du maïos. Ce n'est pas étranger, quand on est à droite, on est avec les, les ceux qui ont dessous, on dit la classe populaire, le niveau national. Le mouvement n'a pas été. Il euh, n'y a, a pas eu de il n'y a pas eu de, de, de commentaires là-dessus. Tout simplement parce que, comme on l'a fait dit, il y a, il y a ce, ce système colonial qui est encore là. Les anciens se sont battus euh, pour la liberté de la population Parce que nous soudain, c'était que nous voulons rester français pour être libres. Le marocain voulait aussi être acteur du développement de son pays. Quand on parle de prix, euh, tout le monde est d'accord que la vie est chère, mais allez voir les autres. À savoir, il y a un système qui est en place, et chacun tire son profit maximum. Et ce système, c'est monopole que l'État a mis en place. On a en face les politiques, mais de l'autre côté, l'administration. Si ce n'est pas, si pas les politiques qui protègent ces entreprises, alors c'est l'État qui les protège. Donc, du coup, on se retrouve face à, à une situation euh, donc de monopole, d'entente. La majorité des, des, des, des, des, des personnels de l'État, de l'État, de l'Europe, quand ils réussissent, ils ne veulent pas déranger ces monopoles. Donc ils veulent sortir avec les horloges, mais en détriment de la population. C'est pour cela qu'on y arrive. Là, aujourd'hui, par, par rapport à système, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne plus parce que ça crée du chômage, ça crée de l'inflation. C'est vrai souci. Comme vous êtes candidat à l'élection à présidentielle, oui. ma question que je pose à, à la sortie, vous vous engagez sur quoi sur... Moi, je porte un programme avec la justice au cœur, avec une plus grande justice sociale et avec l'égalité. Et je suis très sensible à votre demande dans tous ces aspects, aussi dans son aspect culturel, et je prends l'engagement aussi, donc, de, avec euh, euh, Patrick Fabias, de présenter la demande d'une enquête parlementaire sur le comportement des administrations françaises pendant la grève, et en tant que précédente de la Commission, d'organiser enfin, une audition sur la situation de Mayotte en tant que territoire ultra-périphérique et dans sa région, avec l'ensemble des problèmes de cette région. Je tiens à remercier ce, ce geste, parce que ce n'est pas tous les, les candidats qui viennent à Mayotte qui souhaitent rencontrer les, les organisations syndicales pour mieux comprendre la situation sociale et économique de Mayotte. Il faut que les gens comprennent que nous avons eu 44 jours de conflit, 44 jours de conflit qui a été massivement suivi par la population et la population qui s'est exprimée par rapport à plusieurs points de discrimination. Donc elle, elle est venue pour comprendre cette situation pour peut-être se préparer pour les prochaines échéances. Et les candidats, comme on le dit, elle a, elle a un programme à présenter. Donc je crois que la réunion était importante dans le sens où il fallait que les candidats et candidates comprennent ce qui les maorais attendent. Je suis de se de se faire. Je suis un homme a a en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 on a ya y Ça fait la Aja Kaweni, Manayo, de à rester en Suzu, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, en Afrique, Pas simple. Et euh, je voudrais qu'ils aient des terrains de jeu, qu'ils aient des, des installations collectives un petit peu. Et là, ils n'ont que la rue... C'est un peu comme ça, c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu de c'est un peu temps On va, dire, on va dire une décharge contrôlée où les déchets sont stockés. Alors, ce canier a été étanchéifié il y a trois ans à sa mise en service. Par contre, le terre où nous nous trouvons, il ne s'agit que de déchets compactés avec de la terre. C'est de la même ah, manière où je vous expliquais que les cinq Alors, autres décharges de, de, de Mayotte ont on les, les déchets assez ouvert Toute la journée, la fumée part sur l'ensemble de la zone mm. habitée jusqu'au bout et la totalité de la population est recouverte de fumée de dioxyde en permanence. C'est vraiment... On se dit que les chantiers sont énormes. Ah oui, c'est énorme. C'est pour cela que les élus sont très vite Et les préfets ne s'occupent pas de mesurer la Le à chaque fois qu'ils viennent là, ce qui les intéresse, c'est d'envoyer des chiffres à Paris comme quoi j'ai expulsé 30 000 clandestins, comme ça ils montent en galop et un salaire. On, on brûle tout ou on enfouille, voilà, c'est-à-dire ce qui est vraiment interdit à Mayotte ça, comme, ça, comme ça, en France. Ça, on ça. doit mettre en décharge mmh. que les déchets ultimes après les avoir créés. Mmh. Maintenant il y a la crise on est de connaît c'est que les associations aussi utilisent, on utilise, n'a pas de moyens. Dans beaucoup d'associations, les membres sont démotivés, Là, on a besoin de moyens financiers surtout. Et euh, on a besoin aussi de, de, de formation surtout, des, de soutien, de soutien de, de, des instances publiques. Par exemple, euh, organiser des fois des objets en des nettoyages, des plantations, euh, sensibilisation, surtout, sensibiliser la population. C'est un immense honneur et surtout bonheur, Madame Eva Jolie, de pouvoir vous recevoir ici au sein de, de Béal Group. Le fait d'avoir sélectionné et choisi Béal Group comme entreprise à visiter, euh, pour moi, je dis, c'est tellement. Vous voyez que j'ai de l'émotion. C'est tellement fort. Parce que je pense que Mme Eva Jolie, que tout le monde connaît, est, elle est très connue par euh, l'affaire Elf, euh, l'affaire euh, euh, Monsieur Dumas, tout ça. Donc euh, on vous voyait à la télévision. Et aujourd'hui, je vous ai devant moi et je vous dis c'est vraiment un immense bonheur. Donc, comme M. Amada, l'a dit, Béal Group, on est leader dans l'océan indien de la gestion d'accueil. Donc euh, nous, aujourd'hui, on se positionne comme une entreprise qui, qui souhaite améliorer les conditions de vie des populations de l'océan indien, et notamment maoraises, dans le développement et surtout dans des espaces confinés. Donc voilà à peu près présenter l'entreprise. Je ne vais pas abuser de votre temps et pouvoir passer, euh, n'est-ce pas, ainsi euh, la parole à Mme Eva que je remercie. et bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier les femmes maorais pour cet merveilleux accueil traditionnel et la tenue qui, pour moi, symbolise la douceur et la douceur de vivre et l'art de l'accueil. Merci beaucoup. J'ai tenu à visiter Mayotte, 101 e département français, pendant ma campagne, venir me rendre compte par moi-même à quoi ressemble la vie ici à Mayotte. Je trouve que les rapports ressemblent beaucoup à ceux que j'ai vus par exemple en Zambie ou à Madagascar où finalement il y a tout sauf des rapports d'égalité et d'égale distribution des richesses produites. Le numéro, le numéro, les services affichent Ça s'affiche exactement. Et dans la fonction des différents services. Et dans, notamment à Mayotte, il y a énormément de conflits au niveau des ah oui. Surtout qu'ici, sur le plan, toutes les administrations, elles sont en développement, évidemment. Mais euh, le manque de personnel, le manque de qualification ouais. parfois ouais. font que les gens, même à l'hôpital, ils arrivent parfois à 5h du matin pour passer à midi, ouais. alors qu'ils sont en souffrance. Donc euh, c'est un produit qui est très, rassurant. très utile. Ouais, pour les administrations, ouais. mais d'abord pour la population Oui, mais ça c'est sûr que ça correspond à un besoin. Hein. Oui, énorme, oui. okay. énorme. Oui. Et en plus, il y a la, la charte Marianne que vous connaissez très bien, qui impose aux administrations de, de faire ça. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, nous, nous sommes très heureux, au nom de VA Group. Euh, je suis très heureux euh, de pouvoir euh, accueillir Mme Eva Jolie. Vous savez qu'il y a des normes problématiques à Mayotte, surtout. En ce qui concerne les entreprises. Et donc c'était l'occasion de pouvoir euh, soulever ce type. à la présidence, Exactement. alors c'est encore un grand plaisir de vous recevoir à Mayotte. Et comme vous le savez, à Mayotte, lorsque nous attendons les élus venir de loin jusqu'à nous, s'intéresser à ce qui se passe sur notre petit île, forcément, nous ne pouvons que bien les accueillir. Je profite de l'occasion pour aborder un sujet qui, en mon sens, trouvera un écho. <rire> auprès c'est la problématique portant sur les euh, millions Pour moi, ce que j'ai vu aujourd'hui est tout simplement incroyable qu'un département français laisse des enfants qui vivent sur ce territoire dans cet état-là, parce qu'il y a un grand, grand chômage ici. Nous sommes un des pays les plus riches au monde, et laisser Mayotte et les enfants de Mayotte dans cet état-là, c'est tout simplement pas possible. La France a signé la Convention des droits des enfants et, euh, parce qu'il faudrait nous soutien, il faudrait des éducateurs, il faudrait des médecins. Et après tout, ça fait des emplois, le monde. Et le préfet, qu'est-ce qu'il en dit Le préfet, pour lui, c'est la compétence de l'État. Euh, et le conseil général, pour moi, à ça. Et il remet totalement en cause euh, l'origine liée à l'immigration. Ça, par contre, il remet en cause lorsqu'on constate que c'est 50 millions d'euros qui est mis tous les ans dans la lutte contre les on voit bien que, à contrario, si ne serait-ce que la moitié de ce montants était mis pour le, la coopération régionale, on aurait, à mon sens, des résultats beaucoup plus importants si jusqu'à présent, et depuis plus de 10 ans, la politique, la. Le, le moyen utilisé pour lutter contre l'immigration clandestine consistait à la perte, la reconduite à la frontière. On voit bien que 10 ans après, cette position okay. est inefficace. Le nombre d'immigrés était évalué à peu près à 70 000 en, en 2002. En 2007, avec 50 000 reconduites à la frontière au total, on se retrouve à 40%. Donc il faut lancer cette relancée. Cette, cette économie colombienne à travers la coopération. Et à mon sens, c'est la seule voie raisonnable, équitable, juste, aussi bien pour nous que pour eux. Vous pouvez compter sur moi pour vous aider à trouver une solution. Parce que c'est vrai que, comme c'est votre responsabilité, je pense qu'il ne suffit pas de simplement constater qu'il y a des jeux. vous devrez harceler. Le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, jour, jour, jour et nuit, et, et faire des propositions. Ben écoutez, moi je, je, suis, je me réjouis d'avoir reçu ce soir Mme Eva Jolie. Premièrement, cela nous rappelle immédiatement qu'on est déjà dans la présidentielle, puisque c'est la première candidate à venir sur ce territoire, une personne qui a été très ouverte et très attentive. À nos, à nos difficultés que, que nous rencontrons et c'est vrai que je n'ai pas pu euh, m'empêcher de, de parler de cette problématique euh, concernant les mineurs isolés et de la nécessité de pouvoir les prendre en charge et de les accompagner dans leur vie de tous les jours. De ce fait, euh, nous avons vu qu'il était important que cela puisse se faire dans un cadre d'accompagnement également euh, de l'État dans la mesure où euh, 6 000 enfants euh, isolés est important et cette origine ne peut provenir que de la lutte contre l'immigration clandestine qui est euh, en soi une compétence de l'État. Parfois lorsque vous vous trouvez à 10 000 km sur un petit caillou qui, me, qui, qui mesure à peine 374 km, on a le sentiment de ne pas compter beaucoup par rapport à 60 millions d'âmes en métropole. Sachant qu'elle est également euh, député européen, vous pensez bien que je n'ai pas raté l'occasion de lui rappeler cette volonté locale d'intégrer l'Union européenne, volonté qui émane concrètement et de la population qui a toujours voulu aller dans ce sens de, de, de cette histoire. Euh, il manque 600 classes sur Mayotte, dans le premier degré, pour les des enfants de 3 à 10 ans. Il y a euh, 6 6000 enfants euh, isolés, euh, dont on ne sait pas s'ils sont scolarisés euh, ou pas. Euh, 85% des écoles qui ont un avis défavorable de la commission hygiène et sécurité, donc ça voudrait dire 85% d'écoles qui sont susceptibles de fermer. Et il y a euh, des collègues qui, euh, l'ensemble des collègues de maorais du premier degré, euh, de Mayotte résident, président, forcément d'ailleurs, euh, qui euh, n'ont pas les, les mêmes droits et dispositions que les collègues dans les autres départements d'hommes et euh, métropolitains. Un problème effectivement d'anticipation, on n'a pas regardé le. Euh, le taux de natalité, l'accroissement naturel, tout ça, ça n'a pas été étudié. Tout, pourquoi Parce qu'ils se foutent éperdument de la situation de l'école. Nous avons nos élus qui ont, qui ont leurs responsabilités, mais il y a aussi l'État qui est aussi de l'enseignement de l'éducation nationale. On ne peut évidemment pas parler de développement endogène de l'île lorsque l'éducation nationale se retrouve dans une, dans, dans une situation aussi déplorable. Euh, aucun de, de, de, des enfants qui passent dans le système scolaire de Mayotte euh, n'a de réelles chances de ré je dis bien aucun. Euh, il faut absolument changer ça. 15% des gamins d'une tranche d'âge qui arrive au bac, tous ces éléments pour dire que euh, malgré tous les moyens qui sont accordés et tout ce que dit peut dire l'État, la, la situation est catastrophique. On doit avoir un regard euh, particulier, une attention particulière à l'égard de l'école à Maï. Je me suis fixé comme but de connaître un peu Mayotte, rencontrer ses habitants. C'est sûr que je été déjà été assez lointaine et que je pensais que Mayotte ressemblait à la Réunion. Et je m'aperçois que. pour les enfants, pour la santé, pour la sécurité, pour l'éducation. Il y a aussi un problème plus général de l'éducation des Maoré. Il n'y a pas une place de filière pour former des cadres. Et avec le développement de l'économie durable du j'appelle de mes voeux, il faudrait que les Maoré puissent occuper des postes de cadres. Et pour cela, il est urgent de les former. Il faut une discrimination positive en faveur de Marvel pour occuper les postes dans la fonction publique, dans l'enseignement et dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a une trop grande séparation entre l'économie et la vie symbolique.